I use this one So first of all an apology for not being a French speaker I do this apology every time I come to France ah, d'abord je souhaite m'excuser de ne pas être francophone c'est une excuse que je formule à chaque fois que je viens en France My excuses I'm very busy <laughs> et mon excuse c'est de dire que je suis un homme très occupé je souhaite remercier donc euh, la fnac euh, de m'avoir fait venir euh, et je souhaite également remercier euh, olivier cohen et sa maison d'édition L'Olivier. i would not have come for amazon <laughs> Je ne serai pas venue ici pour Amazon. Amazon is not a great force for good in the world, and uh, it might be a great force for delivering large amounts of disposable diapers to your door. Um, But I don't think, even though its core business began with books, um, I don't think it's a good fit to have a large multinational monopoly taking over the business of selling books and the business of publishing books, which is its ultimate ambition. Amazon, à mon avis, n'est pas euh, une grande force pour euh, le bien dans le monde. Amazon peut être très efficace pour euh, livrer euh, chez vous hein, euh, des couches jetables, mais euh, je ne pense pas que euh, ça soit bon pour... Euh, va dire le monde de l'édition d'avoir une grande multinationale qui euh, a le monopole euh, du livre et pas non plus le monopole euh, de l'édition ce qui semble être la nouvelle ambition d'Amazon. Exactement. Exactement. <laughs> um, it's been very heartening to see both in the United States with Barnes and Noble and France with Fnac that it's possible to have a vigorous independent bookselling community and a national bookseller that is committed to bringing making books available to every community in the country it's a good fit um, and uh, so it's uh, yeah basically i like what you guys are doing and i wish you continued success with it oui, et je crois que c'est quelque chose qui fait chaud au cœur de voir euh, aux États-Unis, Barton Nobles et euh, en France, euh, la FNAC, qu'il existe une communauté donc euh, solide et euh, pleine d'énergie de euh, libraires hein, qui euh, sont là, on travaille pour donner des livres dans toutes les communautés qui peuvent être présentes euh, sur un territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fonctionne bien avec le livre. Et j'espère que vous allez pouvoir uh, continuer à faire ce travail. Je suis venu demain aujourd'hui pour avoir une conversation de la conversation avec Christophe, donc je ne vais pas dire beaucoup plus maintenant. Mais je vais dire, comme j'aime l'aime en Europe, que c'est bien de rester dans un pays où il y a écrivain chose de fameux. Alors, je ne vais pas être très long ce soir puisque euh, je serai de retour euh, sur euh, le forum FNAC demain à 18h pour une véritable rencontre qui sera animée par euh, Christophe Ono-Dibio, Mais euh, je vais me contenter de dire euh, que c'est bon d'être de retour dans un pays où existe quelque chose comme un écrivain célèbre. Someone told me the other day that I'm being criticized online for not signing a letter from 400 important American writers denouncing Donald Trump as a danger to democracy. Et euh, quelqu'un m'a dit récemment qu'on euh, me critiquait sur l'internet pour ne pas avoir signé avec 400 autres écrivains célèbres euh, américains une lettre euh, dénonçant le danger que représente Donald Trump pour la démocratie. « never mind... That there was something kind of self-congratulating about the entire operation. What's really remarkable is that anyone thought anyone in America cared what 400 writers had to say about Donald Trump. Peu importe, quelque part lettre pas très bien rédigé, euh, peu importe que euh, c'est quelque chose d'un petit peu ennuyeux de signer quand on est écrivain une lettre dont la rédaction euh, n'est pas très bonne, euh, peu importe que, euh, effectivement, le ton général de la chose était un peu un ton d'auto-congratulation, euh, mais en revanche, ce qui serait remarquable, c'est qu'aux états unis quiconque euh, soit euh, frappé par le fait que 400 écrivains euh, signent ce genre de déclaration. Je so suis joking là, mais le fait um, est nice que c'est bon que nous, les Américains, ait un univers alternatif ici, en Europe, où nous pouvons voir ce qu'il pourrait être to live in a country where people do sometimes listen to what a writer has to say. Mm -hmm. And uh, this is really all by way of saying I'm so happy to be back in Paris. Um, hope to see some of you tomorrow night. Thank you for coming tonight. Ceci était un petit peu euh, une blague, hein, mais en tout cas c'était une manière euh, de dire aussi qu'il est bon euh, d'être de retour hein, euh, dans un lieu où euh, nous euh, pouvons... Euh, nous retrouver face à une alternative dans un pays comme l'Europe où quelquefois euh, des gens euh, écoutent hein, ce que les écrivains peuvent avoir à dire. Voilà, merci, euh, merci d'être là et euh, j'espère retrouver certains d'entre vous demain. And now it's my real the 2016 Prix de roman Fnac to Gael Faye for his novel his first novel Petit Pays